L'année 2018 est sans doute une année de grands rendez-vous, donc de mobilisation d'envergure sur le continent africain. Au Cameroun, par exemple, ils sont 28 à avoir formellement déposé un dossier à Elecam, l'organisme chargé du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Parmi eux, Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir et pourtant candidat à sa propre succession. Face à lui, plusieurs candidats d'opposition, mais manque à l'appel l'historique Nijon Frondi, qui a décidé de passer le témoin à la jeunesse du Social-Démocratique Front, qui a investi Joshua Ozi candidat du principal parti d'opposition dans un contexte social des plus clivants avec la menace djihadiste, mais surtout la contestation à caractère sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Pourquoi le président entend continuer à diriger le Cameroun La question sera posée. Conteste électoral également. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabangé ne peut être candidat en vertu de la constitution, mais son un dernier discours à la nation laisse planer le doute sur ses intentions, le président rappelant sa passion pour le Congo. Le retour effectif de Jean-Pierre Bemba pour candidater peut-il avoir une influence Si oui, laquelle, presque miraculeusement libérée par la Cour pénale internationale, le sort de l'ex-chef rebelle est sans doute envié aujourd'hui par un autre dirigeant africain célèbre détenu dans les geôle de cette même institution pénale, Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien a demandé une libération pure et simple au regard de l'impossibilité pour le bureau du procureur de prouver les faits à lui reprocher. Mais l'Afrique, c'est aussi une opposition qui refuse de laisser le champ libre à la politique des gouvernants qu'elle estime contraire aux aspirations du peuple, même si souvent... Elle voit ses leaders inquiétés, à justice ou non, dans des sagas judiciaires sans fin. C'est le cas au Bénin où Laurent Métoyon, membre du parti communiste, syndicaliste et opposant, vient décoper de 50 prisons fermes ou encore au Sénégal où Khalifa Sale connaîtra son sort définitif en appel le 30 août dans un procès pour détournement de deniers publics autres sénégalais autres opposants. Karim fils d'eux, qui a reçu la garantie d'une contrainte par corps de la part des autorités sénégalaises dès son retour au pays dans l'affaire dite d'enrichissement illicite, qu'il a vu être condamné à plus de 210 millions de dollars d'euros, d'amende. Mais même sans ses leaders, l'opposition s'organise dans la capitale sénégalaise qui a par ailleurs servi de cadre aux travaux de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen UPEC. Pour quels objectifs Mobilisation pour finir au Togo où cela fait plus de dix mois que dure la crise politique entre opposition et pouvoir malgré la médiation conduite par Nana Koufouado. Et Alpha Condé, à l'initiative de la CEDIAO, les partis à la crise n'ont pu trouver un terrain d'entente qui satisfasse tout le monde. L'OME, qui a reçu le sommet des chefs d'État de la sous-région, a vu ces derniers faire des recommandations afin de dénouer cette crise. Tous ces sujets et bien d'autres sont abordés en plateau avec un invité qui est désormais habitué de angle de vue. Il a également publié récemment l'Afrique libre ou la mort, préfacée par des sommités du monde de divers horizons. Nous en parlerons aussi, Afrique, élections, et mobilisation sociale, urgence panafricaniste. Pour quel regard C'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission. à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. La composition du plateau sans plus tarder, ce sera juste après ceci. – Et sur ce plateau donc, Kemi Seba, bonjour. bonjour – Bonjour, Vous êtes président de l'ONG Urgence panafricaniste, un plaisir de vous avoir face à vous et sur ce plateau avec moi pour animer cette émission qu'on vient mettre en nous, bonjour. – Bonjour Johannes Toirou, bonjour également à nos amis téléspectateurs, C'est Kemi Seba, soyez encore une fois la bienvenue dans les studios de Sica. Merci à vous, bonjour. – Bonjour. Alors, Joan Estor, nous le disait donc à l'entame de cette émission, c'est beaucoup plus le Cameroun, 87 ans déjà, en 6 au pouvoir. On demande encore euh, un septième mandat au peuple camerounais et déjà une vingtaine de partis politiques accompagnent donc le chef de l'État actuel, Paul Biya, et comme quoi il constitue euh, l'assurance tout risque pour le Cameroun. Est-ce que pour vous, il a déjà trop duré au pouvoir Moi, je l'appelle Duncan Macleod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander, c'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée en tout cas et qui traversait les époques, ben, c'est un peu comme Paul Beer, il était là à l'époque de l'indépendance, il était là à la période du néocolonialisme, il est là à l'époque du néolibéralisme, l'ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac et qu'il sera là peut-être même quand euh, ma fille deviendra grand-mère plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions euh, on a un pays, un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, qui le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigerien est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabégie financière, où le pillage euh, des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question euh, de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement, et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions de savoir où est-ce que notre peuple veut aller si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. – Et quand vous le prenez ainsi, c'est à croire que vous n'êtes pas en phase avec la classe politique camerounaise, quand on dit qu'il y a une vingtaine de formations politiques derrière Paul Biya aujourd'hui. Elles sont payées combien Une vingtaine de formations politiques d'opposition, il oui. faut préciser, eh oui, qui non, ont oui. appelé à voter pour Biya à cause de l'Union nationale. Oui, nationale. Il, il nationale. est le seul qui puisse réellement oui, oui, régler les problèmes. L'Union nationale qui a été payée 500. combien Parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans une démarche, si je te donne une enveloppe, tu deviens mon premier louangeur, le premier champion de l'Atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas et, peuple au Cameroun. Et, et, mais vous êtes responsable de vos propres. Et je suis tout à fait d'accord, sinon je ne serai pas là. Je le dis tout le temps que dans la plupart de nos régimes, on est dans des régimes, euh, des républiques bananières où. Euh, pour plaire au chef, on est capable de tout faire et tout dire en échange de quelques enveloppes. C'est un drame absolu. Et le cas du Cameroun l'illustre parfaitement, mais vous avez tout à fait raison. C'est le cas dans bon nombre de pays africains. On aura l'occasion de le lire tout à l'heure. Et Séba, euh, que doit-on faire aujourd'hui pour régler les problèmes de sécession au Cameroun On sait qu'il y a Boko Haram qui avance, qui arrive encore à perdre. Sponsorisé par qui euh, Je ne sais pas. Vous allez répondre forcément à cela. Mais dites-moi, que doit-on faire aujourd'hui, Seba, pour régler les problèmes de sécession Déjà, il arrive un problème, il arrive une situation, un constat, à mon sens, que l'on se doit d'avoir. Euh, de l'ostracisation de l'homme par l'homme n'est la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Quelles que soient les manipulations exogènes et endogènes qui sont présentes en ce qui concerne le dossier anglophone, il n'y aurait, aurait jamais eu cette situation s'il n'y avait pas eu, dès le commencement, euh, une gestion égalitaire, j'ai envie de dire, en ce qui concerne toutes les régions. On sait comment ça se passe dans nos régimes post-coloniaux entre guillemets post puisque nous sommes toujours arrêtés sous dépendance, c'est que la, la plupart des pouvoirs ont été centralisés dans les capitales, et ces pouvoirs centralisés ont eu à leur tête des dirigeants qui ont toujours soutenu et euh, comment dirais-je protégé ou surévalué euh, financièrement, économiquement et autres. Et encore, on peut en discuter, les, les régions où leurs ethnies sont majoritaires et ont laissé de côté d'autres régions euh, euh, qui étaient peut-être un peu plus enclavées. On a eu le cas de la Casamance avec le Sénégal et on peut trouver ces cas un peu partout dans nos pays d'Afrique francophone et j'ai envie de dire aussi anglophone. Maintenant, euh, moi je pense que l'avenir du Cameroun, si on doit être concret, si on doit être euh, réel, il se trouve dans la société civile. C'est-à-dire que de cette société civile devrait naître un consensus. Le Cameroun est l'un des pays les plus politisés de la planète. Quand vous parlez avec le, le vendeur de poissons, quand vous parlez avec le vendeur d'Arachide ou la vendeuse d'Arachide, ils ont une analyse ou elles ont une analyse politique Politique des choses qui dépassent l'entendement. On pourrait même les engager ici à Cica TV. et Je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que, que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est que on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne, le, de l'inéligibilité en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette micro-caste gabé, ultra-gabégique euh, qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir qui est dans une logique de corruption systématisée. J'ai jamais vu un pays dans tous nos pays à la corruption. Mais en Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la ligue des champions de la corruption. Le Cameroun ferait partie, euh, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et, et, et, et, et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis et je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Et il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. On n'allait pas quand même faire campagne pour quelqu'un de candidat ici. Mais que vous pensez ah non, que je vous... ne fais campagne pour personne. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui héberge on parle de. J'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, m'intrigue, euh, Maurice Camteau, euh, avec lequel j'ai de nombreux désaccords, hein, qu'on soit très clair. Mmh. Euh, il s'est prononcé sur la souveraineté monétaire, je l'ai trouvé très évasif, objectivement. Et sur la souveraineté africaine, ça n'a pas été sa préoccupation première. Mais euh, je. Et donc je ne parle pas de lui pour dire que je le soutiens. Mais je constate une chose que je n'aime pas en tant qu'Africaniste, c'est quand j'entends euh, des propos de gens qui le stigmatisent parce qu'il serait bami je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril euh, qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on, on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi, pour nos pays. – Voilà, euh, une caution de 30 millions de francs CFA, soit quelques 45 660 euros exigés pour euh, les prétendants à la présidence au Cameroun. Ce montant est-il juste de votre avis On sait par exemple, Camille Seba, qu'en air des Congo, il faudra au moins 1 dollars. – Moi je vais vous dire une chose, je, je, je pense que tant qu'on confisquera, on confisquera euh, le, le pouvoir politique, on le donnera uniquement aux mains de ceux qui ont les moyens, on sera toujours face à, à des régimes politiques qui seront en déphasage avec la réalité des peuples. La majorité de nos peuples vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit un, un quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais travaillé, qui accède au pouvoir. Mais je dis qu'il faut qu'on s'assoie en harmonie avec la représentativité de la population. Si vous n'avez pas quelqu'un issu du peuple qui est capable de comprendre les problèmes du peuple, on ne pourra pas avancer. La plupart des gens ne connaissent même pas le, le de, de, de, de ces dirigeants-là qui vivent dans des conditions, qui ont trois voitures, qui ont cinq villas. Est-ce que eux, ces derniers, peuvent comprendre la souffrance d'un peuple qui est astreint à, à, la, à, à la difficulté extrême de pouvoir, euh, euh, comment dire, -je, combler sa famille, nourrir sa famille ou rejoindre les deux bouts du début à la fin du mois. Je pense qu'on a besoin de gens, comme disait Thomas Sankara, qui sont en harmonie avec les réalités du peuple. Et les cautions exigées dans ce pays pour être, se présenter, pour moi, ne sont pas en phase avec les intérêts des populations. Voilà. Vous, vous, vous, vous êtes aussi d'avis quand même que le chef doit être à l'abri du besoin pour ne pas verser dans la corruption. Euh, dire, sans, Sankara n'était pas riche, mais Sankara était l'un des présidents les moins corrompus. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire en, en ou ailleurs qui avaient beaucoup d'argent avant d'arriver et qui sont d'une extrême corruption. Et c'est le cas dans bon nombre de pays. Donc ce n'est pas la richesse qui fait la non-corruption, c'est les principes. Et je pense que tant qu'on mettra l'argent euh, ou le capitalisme au, sens, au centre des choses en ce qui concerne le pouvoir décisionnaire politique, on ne comprendra pas comment on peut avancer. Quelqu'un peut être riche avant d'arriver au pouvoir et vouloir s'enrichir encore plus une fois qu'il arrive au pouvoir. Il y a plein de cas je ne citerai pas d'exemple Donc qu'on ne me sorte pas que c'est la richesse qui met à l'abri de la corruption C'est les principes c'est mon point de vue. Voilà, euh, je voudrais rectifier que la caution est bien de 100 000 dollars, si je ne m'abuse, pour être candidaté en RD des... Congo. À la transition est, est tout trouvé, On parlera de l'arrêt des Congos aussi, avec euh, votre onction. Le sénateur Jean-Pierre Bemba euh, Gombo est rentré au pays. L'homme y entend prendre sa place pour les scrutins à venir. D'abord, votre regard sur euh, le procès en appel qui a miraculeusement, euh, on peut le dire, permis sa libération. Alors, quels que soient les actes pour lesquels euh, les frères. Euh, ou sœurs, mais surtout les frères sont présents à la haie, rien ne justifie que cette cour-là soit présente pour nos dirigeants ou pour des politiciens africains, ne le soit pas pour Sarkozy, pour Bernard-Henri Lévy, et pour Tony Blair et pour tous les malfrats qui sont à la tête de ces régimes qui ont mis à feu à sang Moyen-Orient et le continent africain. Ça, c'est un premier point. Donc quand je vois un Africain qui sort de la haie, quel qu'il soit, je suis heureux. Ça, je tiens à le dire. Maintenant, il faut qu'on aille sur le fond. Jean-Pierre Bemba, j'ai moi-même fait de la prison à trois reprises. Euh, je, pour mes convictions politiques, je suis toujours heureux que quelqu'un puisse sortir et retrouver la liberté. Quand on doit juger quelqu'un, qu'on le juge en, en fonction de certaines réalités et en fonction aussi des, des, des intérêts du peuple dans sa globalité et pas d'une partie du peuple au détriment des autres. Maintenant, Jean-Pierre Bemba, euh, m'obtiste, si je ne m'abuse, euh, en tout cas issu de cette famille, de ce courant-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui va changer le Congo Il y a une chose qui est certaine. Rien ne peut être pire que la manière dont le régime est dirigé et géré par le président Kabila aujourd'hui. Je le dis comme je le pense, ce pays d'un no man's land, la direction du Congo, la République a démocratisé du Congo, se remplit les poches, c'est sa seule obsession, sa seule mission j'en assume conséquences, vous n'êtes pas responsable mais je le dis comme je le pense, d'accord On a aujourd'hui l'un des pires génocides qui se passe du côté de l'est du Congo, au Kivu, les femmes sont violées, c'est devenu une habitude, d'accord On leur déchiquette l'hymen, c'est devenu une habitude, on leur transmet le sida, c'est devenu une habitude, je n'entends pas euh, Kabila se prononcer sur ce terrain-là. C'est un irresponsable politique à mes yeux et le fait qu'il parte sera un soulagement pour toute l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, est-ce que Jean-Pierre Memba euh, sera différent de Kabila Oui. Est-ce qu'il fera mieux que Kabila Tout reste à prouver. Euh, J'attends de J'aimerais aussi savoir dans quelles conditions il a été libéré, quel, que nouveau ce volte-face, euh, qu qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, il devait être condamné à de très longues années. Il mmh. a déjà fait, si je m'abuse, 8 ans, 10 ans, 10 ans en pri de, prison. En, en, de prison. Et il sort, j'aimerais avoir les accords, parce que pour vous dire à choses tel qu'elles sont, je n'ai pas envie de retrouver un deuxième cas la Mandela, où on a une personne qui est emprisonnée euh, pour, pour une longue durée. Et du jour au lendemain, on décide, après avoir signé des contrats, de le libérer, mais à condition qu'ils soient en harmonie avec les intérêts occidentaux. Je n'ai pas envie de ça. J'aimerais que ce soit autre chose, mais il faut qu'on soit concret. Euh, Bemba a beaucoup plus une stature de chef d'État. Euh, euh, J'ai aussi une personne qui est un ami, je le dis, moi je suis pas dans le tabou, Félix Tshisekedi, qui euh, euh, lui aussi aspire peut-être aux responsabilités, c'est un ami, mais je le dis clairement, quelqu'un comme Bemba me paraît aujourd'hui être le candidat le plus plausible en termes d'influence, en termes de d'impact de, de, de, de, vis-à-vis euh, -vis des masses, il y a quelque chose que les autres euh, responsables politiques congolais n'ont pas. Mm. Il suffit juste d'être un observateur sérieux pour... – De ce, ce point de vue, vous partagez l'avis de Bemba qui pense que l'opposition doit se pour faire face éventuellement à un candidat de la majorité ?– C'est sûr. Je pense que l'opposition, si elle va en dispersée, va se faire corriger. On va se retrouver avec la Kabylie pour encore longtemps. Mm. Et, euh, ou la Kanombi, et pour encore longtemps. Et je pense que... Euh, tout le monde doit aller euh, vers un seul même objectif. Est-ce que Moïse Katumbi, euh, Félix, Tisekedi accepteront d'aller en, en, en rang serré avec Bemba Ce n'est pas sûr, mais je pense que si l'intérêt du peuple prévaut sur l'intérêt euh, des, des égaux de chacun, je pense qu'on pourra euh, aller vers quelque chose de constructif. Alors, mais tout pas... reste à faire, et rien ne dit qu'une fois au pouvoir, Bemba ne va, euh, ne aura une politique souverainiste, autodéterminée, qui profitera aux Congolais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi le premier, je le souhaite profondément. Et si j'ai l'occasion de rencontrer Bemba, je discuterai longuement avec lui sur ce sujet. Alors il y a un autre acteur donc, du jeu qui estime que aujourd'hui Bemba, comme vous le pensez, si entre-temps on choisit quelqu'un dans ce camp, c'est de la rupture, de la continuité, ben, lui aujourd'hui transcende avec toute cette réalité. Il pense que la misère du peuple, c'est bien sûr du fait de ses différents responsables, c'est lui, Alain Daliel et aujourd'hui, il se dit candidat indépendant et il veut changer le visage de la RD Congo. S'il peut le changer, pourquoi pas Est-ce qu'il a des chances de le faire Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait. Qu ait beaucoup de chances d'être élu. Je ne suis pas sûr que ce soit le candidat le plus populaire en RDC aujourd'hui. Mais s'il est vraiment dans une démarche… Il pas des moindres quand même je ne suis pas sûr que ce soit le plus, le plus, dit, le, le plus populaire, c'est juste ce que je dis. Mais s'il a la possibilité d'aller au bout de ses objectifs et qu'il est en harmonie avec ses propos, je serais le premier heureux, et moi je l'encouragerais. La seule chose que toute l'Afrique veut aujourd'hui, ce sont des gens qui, à la tête du Congo, fassent en sorte que les Congolais puissent profiter de leurs propres ressources naturelles. Le Congo est le cœur du continent africain, d'accord comme le disait Simon Kibongo, le jour où le Congo se relèvera, c'est l'humanité qui se relèvera dans sa globalité. Moi, je suis convaincu que le Congo a un rôle précis en termes de, de, de moteur du continent africain et dès lors qu'il sera libéré des, de, de, des, des coups et des agressions systémiques qui sont effectuées par l'oligarchie d'Occident et par l'oligarchie de cette région-là en, en Afrique centrale, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de chances que le continent africain puisse être revigoré plus que jamais. – Alors l'analyse d'Alain de, de, de Daniel Chekomba euh, sur euh, laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est qu'il estime que aussi bien l'opposition dans son ensemble que le régime du président Kabila sont quand même responsables des exactions que, euh, que subissent le peuple – Il a raison, c'est évident qu'il a raison. Là-dessus il se, se dresse un, un peu en arbitre, il a évidemment raison, que tout le monde a une responsabilité, toute la classe politique, sauf peut-être Bemba qui, uh, qui, qui n'est pas aux affaires depuis un certain nombre d'années, et pour cause, il était à l'hôtel incarcéré, mais à la prison plus sérieusement, mais les autres, euh, Moïse Katoumbi et tous ces gens-là ont travaillé d'une façon ou d'une autre ces dernières années avec le régime, ont une responsabilité avec l'asphyxie que le peuple connaît. C'est évident. Maintenant, il y a des dirigeants qui, à une certaine époque, étaient avec le, le candidat, avec le président critiqués. Et, et quand euh, ils passent à l'opposition, ils changent les choses. C'est rare, mais c'est arrivé. Donc soyons observateurs, on ne peut pas faire grand-chose. De toute façon, on n'a pas plus de pouvoir en ce qui concerne le Congo. Mais je, je, je fais partie des gens qui observent extrêmement attentivement cela. Et j'espère que le, le prochain leader ne sera pas simplement un chef. Le Congo a besoin d'un chef qui prend ses responsabilités, On a besoin d'un chef qui est dans une logique d'être autodéterminé, souverainiste et qui fasse honneur au Kibongo, qui fasse honneur au Patrice Emery Lumumba. On a besoin d'un Congo comme cela. – Alors, euh, euh, je reste avec vous sur toujours la question euh, en lien avec Jean-Pierre Bemba. La majorité présidentielle en des Congo a dit que Jean-Pierre Bemba ne serait pas éligible eu égard au code électoral puisqu'il a été condamné pour subordination de témoins à la, à la Cour pénale internationale. – Est-ce que la majorité présidentielle est en fait, a le droit aujourd'hui de parler pour dire ce qui est légal ou pas, tant on sait que depuis un certain nombre d'années, ils sont déjà hors la loi, et ne devraient même plus être au pouvoir à l'heure actuelle, hein, objectivement si on devait analyser les choses dans le fond, dans la forme. Euh, mais ces derniers-là, qui ne respectent aucune loi, dans leur propre pays, veulent dire maintenant que Bemba est, euh, ne peut pas se présenter. C'est une vaste fumisterie. Je pense que l'humilité devrait prévaloir chez M. Kabila. Il devrait songer à l'après et à prier qu'il n'y ait pas de juges des tribunaux populaires qui s'occupent de la manière dont il a géré son pays. – Alors, on reste donc au niveau de la coupe pénale internationale, puisqu'on parlait du Bembaï. Alors, maître Emmanuel Altitz, avocat je de Je tiens, excusez-moi, à vous préciser que, je suis que je, les autorités ont fait pression pour que je n'intervienne pas au Congo au Festival Bilengé, qui est le Conseil National de la Jeunesse Congolaise, parce qu'elles savent très bien que si j'arrive sur place, je dirais ce que je pense du régime. – Ceci peut expliquer cela ?– Non, mais il y a toujours un lien de cause à effet. Quand il y a des irresponsables, ben, il y a des réactions. <rire> Maître Altitz, l'avocat de Laurent Gbagbo, a déposé donc une requête en acquittement au tribunal de, avant même la fin du procès. Est-ce que vous pensez que euh, cela a une chance de prospérer Moi, Je vais vous dire, hein, celui qui devait sortir en premier, c'était Gbagbo. Pourquoi Parce que quand on analyse le dossier, le dossier de Bagbo est beaucoup plus vide en termes de, de matérialisation de preuves l'accablant que euh, les preuves, euh, euh, comment dirais-je… – Exigées contre Jean-Pierre Bemba. – Exactement, les, les preuves exigées contre Jean-Pierre Bemba. Bemba était celui qui avait le moins de probabilité de chance de sortir. C'est pour ça que je, je dis, et je pense qu'il ferait potentiellement un très grand euh, leader au Congo, Reste à savoir ce qu'il va faire, mais… Euh, j'aimerais savoir les conditions dans lesquelles on l'a fait sortir. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, parce qu'il avait moins de chances de sortir -ce que, ce pas que, plutôt, que Laurent Gbagbo. – Est-ce que ce n'est pas plutôt le double degré de juridiction qui est respecté à la CBI Parce qu'on sait que vous avez un procès, quand vous êtes condamné, vous mmh. avez le droit d'aller en appel. – Bien sûr. – C'est la preuve de la vitalité de la Cour pénale internationale. – La vitalité, je pense qu'il y a, il y a la, la date de naissance de la crédibilité de la Cour pénale internationale intervient avec la libération l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, enfin acquittement après de nombreuses années incarcérées. on peut toujours aussi discuter de cette, de cette crédibilité de la CPI. Maintenant, euh, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, il devrait sortir, depuis, il aurait dû sortir depuis très longtemps. – Vous pensez si. que c'est une alternative à la réconciliation en Côte d'Ivoire ?– Je ne pense, pense pas qu'il va revenir à être président, ce n'est pas la question, mais je pense que euh, la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo pour se pacifier. C'est une réalité. Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, est un père de la nation. C'est quelqu'un qui est aimé par une très grande partie des Ivoiriens. Et le peuple souffre en Côte d'Ivoire. Il souffre parce qu'il est soumis à la vindicte internationale. On nous parle de développement, mais le développement est fait en échange de quels contrats qui sont passés qui vont rendre sous dépendance la Côte d'Ivoire pendant combien d'années ça, c'est des choses dont on ne dit pas. Donc on, on voit les devantures, on voit les, les commerces occidentaux qui sont faits, donc on dit oh, « c'est le développement ». Le développement, ce n'est pas, pas être dans une démarche d'implanter tous les commerces extérieurs et mettre de côté les, les commerçants intérieurs au, au, en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Bacbo, s'il retourne au pays, euh, est quelqu'un qui va permettre que le processus de, de pacification puisse véritablement s'effectuer. Il n'a rien à faire là-bas et tous les jours, je prie qu'il puisse sortir. – Voilà, nous parlons de justice toujours, cette fois-ci au Sénégal, pourquoi pas Un saga judiciaire en cours contre les opposants euh, au régime du président Salle, notamment le cas du maire de Dakar, Lomadé, a été condamné. En première instance, il est allé en appel, ses avocats et lui ont boycotté les assises parce qu'ils estiment que, eh ben, un verdict rendu par la Cour de la CDAO a dit nommément que ses droits ont été violés et qu'au vu de ce verdict de la CDAO, il aurait dû être purement et simplement libéré. C'est la réalité, il aurait dû être libéré depuis longtemps. Tout le monde sait que euh, Macky Sall est quelqu'un qui a peur de ses opposants parce qu'il sait qu'il ne fait pas le poids. C'est quelqu'un qui politiquement parlant n'est pas au point. Tout le monde le sait dans son pays en priorité, et donc il essaie d'asphyxier de, de, tous ses opposants. Et Rali Fassal, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en prison, euh, qui m'a d'ailleurs étreint chaleureusement, euh, est le candidat à l'heure actuelle le plus crédible de l'opposition, avec un autre que j'apprécie beaucoup, euh, sur certains points en tout cas, qui est Ousmane Sonko. et euh, Mais Rali Fassal est celui qui a le plus de consensus, qui, touche le plus, qui touchait le plus de gens, c'est pour ça qu'on essaie de le faire taire. Et, euh, s'il devrait être dehors lui aussi. Je pense qu'il faut quand même qu'on se questionne sur la manière dont, dont, dont nos régimes sont capables, dès que quelqu'un dérange les intérêts du pouvoir on fait tout pour le criminaliser, on fait tout pour le persécuter, on fait tout pour le faire passer pour un voyou, on le coupe les vivres, euh, on, coupe ses on ferme ses entreprises, etc. etc. Moi, je me questionne. – Est-ce me... que, est qu'on ne devrait pas demander des comptes quand vous gérez les affaires publiques Parce qu'on parle de gros sous, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, est-ce qu'on ne devrait pas Mais... euh, se questionner et condamner quelle que soit votre appartenance politique vous ?– Vous connaissez ma détestation euh, de de l'hypercapitalisme et de l'ultralibéralisme qui est présent sur le continent africain et ailleurs. Je pense que c'est l'une des choses qui est en train de briser le tissu social plus que jamais et que sur un terrain même strictement idéologique, nos populations ne sont pas en harmonie avec ces réalités. Donc je vous prêchez un convaincu sur ce terrain-là. Maintenant... Euh dans quelles conditions ces « guillemets financiers ont été effectués Est-ce qu'on est sûr que c'est de la première responsabilité de, de Rallye Fassad Est-ce qu'on est sûr que c'est lui-même qui a dit « Cela, euh, euh, il faut détourner ces fonds-là pour qu'on fasse un certain nombre de choses. » Est-ce qu'on est sûr de ça Il n'y a pas de transparence sur cette réalité. On a l'impression aujourd'hui qu'il euh, y, y a un système de corruption qui est généralisé. d'accord Certains essayent de faire le mieux possible leur travail dans ce système de corruption et dès lors qu'ils commencent à déranger maintenant les puissants, on dit « Mais toi là !» Tu fais partie de ce système-là, on te met off. Mais si on commence à faire les comptes pour le régime Macky Sall, mais Macky Sall va prendre plus longtemps que Mandela, mon frère. Ça, c'est des choses qu'on doit être capable de dire. Parce que tous ces gens-là sont aujourd'hui dans les détournements financiers. Tout le monde le sait. Tous ceux qui analysent la vie politique de nos pays le savent. Mais dès que quelqu'un commence à déranger, « Ah, toi, tu as détourné des fonds. » Et le, celui qui, qui jette la pierre est celui qui a détourné le plus d'argent. Donc moi, je, je ne suis pas d'accord avec cette réalité qui consiste à dire que parce qu'on a trouvé des détournements dans l'entourage de Rallye Fassal, ça signifie que c'est lui le premier responsable. Moi, je pense que c'est un procès politique. Et que si on doit battre Rallye qu'on le batte politiquement qu'on ne le batte pas par ces trucements euh, euh, juridiques qui en réalité n'ont rien, et même la CDAO, qui pour moi n'a rien de crédible, mais là-dessus est, est objective, quand elle dit que euh, les, les conditions de détention de Rallye Fassan n'ont pas été réunies, ne sont pas justes en tant que telles, ils devrait être libérés. Je le pense aussi profondément. – Vous pensez que les îles aujourd'hui du tout le fils du président Ouad est à mettre également à l'actif de, de l'acharnement politique. On va être clair, euh, Karim Wad, quand il était aux au manettes, pour moi, je le dis très clairement, c'est pas un, un, un ministre que je prenais au sérieux. Je trouve qu'il y avait une gabégie quasiment jamais atteinte. Au Sénégal, et que c'était une profonde déception et trahison pour tous ceux qui, lorsqu étaient, lorsque Abdoulaye Ouad était jeune, croyaient Abdoulaye Ouad. Tout le monde a cru qu'Abdoulaye Ouad allait être l'homme du changement. On a vu qu'en réalité, il était l'homme de l'aggravement sur un certain nombre de choses. Je crois qu'avec Macky Sall, beaucoup sont en train de regretter Abdoulaye Ouad sur un bon nombre de points. Mais Karim est le symbole de cette gabégie, est le symbole de, de, de, de, de cette capacité à réunir les richesses du pays pour sa propre famille et, des, et de les détourner. Donc ce n'est pas acceptable ce que Karim Ouad a fait, et ça je le dis très clairement, mais personne ne niera qu'il y a eu aussi une persécution contre Karim Wade. Ça c'est aussi évident, tout le monde le sait. Euh, son exil forcé et les, les, les, les tas de pressions qui sont faits contre lui sont dus au fait que, bon gré, mal gré, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment Karim Wade au Sénégal. Beaucoup de gens, C'est si grande êtes, surprise. – Si vous êtes d'accord que sa gestion n'a pas été, des Ça pas été catastrophique. est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse lui demander des comptes ?– Il faut lui soit... demander. Non, non, mais mmh. moi je vous ai dit, mmh. il faut demander des comptes mmh. à Karim Wade. Mais il y a une différence entre demander des comptes et persécuter les gens. C'est juste ce que je dis. – Il y a, eu un accord. Il y a, il y a c'est-à-dire Signé avec le président Macky Sall, qui, qui disait Mais personne ne connaît les thèmes de cet accord-là. Peut-être ah ben voilà. que c'est cet accord qui stipule qu'il puisse quitter le pays. Moi, je dis une chose simple. D'ailleurs, c'est un peu étrange qu'il y ait toujours cette opacité lorsqu'il s'agit de pouvoir savoir ce qu'il en est des accords passés entre les différents partis et les différents mmh. belligérants. La, le peuple a le droit de savoir aussi. Je dis simplement une chose qui me paraît euh, objective. Demandons des comptes aux gens pour les actes qui ont été commis. Demander des comptes est une chose. La persécution en est une autre. Karim Wade, même le temps qu'il a passé en prison, était à mon avis excessif. Tout le monde le sait, sinon il n'aurait pas été libéré, d'accord euh, A été excessif. Jugeons-le pour ce qu'il a fait. Faisons le, faisons le payer pour ce qu'il a détourné, d'accord Mais ne tombons pas dans les, les, les, les pressions politiques visant justement à discréditer euh, ou à mettre de côté les personnes qui pourraient être des opposants. Moi, j'aurais été sénégalais, je n'aurais jamais voté pour Karim Wade, mais... Moi, je sais de sources sûres. j'ai été chroniqueur politique au Sénégal avant m'en être interdit par Maki, d'accord, euh, interdit de territoire. Maki ça a peur de Karim Mohen pour des raisons qui lui appartiennent, a peur de Rali Fassal, pour des raisons qui lui appartiennent, et a peur d'Ousmane Sonko. Je dis simplement qu'il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions sur un président qui est prétendument parlant le premier chef du pays, mais qui a peur de la moindre personne qui est en déphasage avec ses idées. Kabisema, président de l'ONG Jean-Sparavrika une université populaire de l'engagement citoyen, est-ce que c'est nécessaire et quel est le but euh, une université populaire, d'ailleurs il faudra qualifier le terme populaire, parce que le peuple n'a pas été très présent là-bas, c'était des associations qui se sont réunies. Ça n'a pas été une grande influence du peuple, même si RFI, je me pose toujours la question de savoir pourquoi, RFI et France 24 ont beaucoup insisté pour dire que c'était gigantesque et, et, et historique. Généralement, quand les médias de la France euh, insistent pour dire que c'était génial, j'ai tendance toujours à me questionner euh, sur le pourquoi, du comment de ce regain d'intérêt euh, des officines françaises à ce sujet. Je continue simplement en disant que c'est important, que des structures se réunissent, euh, des structures citoyennes se réunissent. Et moi, je suis toujours content. Je suis interdit d'entrer de sur le territoire sénégalais puisque jugé personnalité politique dangereuse par le régime Macky Sall. Mais je suis content que des Africains se réunissent pour parler euh, de démocratie et de l'avenir de l'Afrique. Après, je me questionne sur une chose. Une fois qu'on a posé ce, ce postulat de base, qui est, on est content que certains Africains, certains, ce n'est pas, pas l'ensemble de l'Afrique, mais certains se réunissent, euh, quid du financement. J'ai appris que la Ford Foundation, qui est une, une fondation euh, ultralibérale américaine, occidentale, euh, avait financé cet événement. C'est quoi l'intérêt de la Ford Foundation dans le panafricanisme aujourd'hui ?– La plupart des ONG sur le continent bénéficient quand même des… – Des aides des, des Occidentaux, voilà. pourquoi vous, vous êtes, on s'est jamais posé la question. Vous n'en bénéficiez bah, pas au niveau de jamais, jamais. Et c'est pour ça que non, les seuls qui nous soutiennent, ils sont d'ailleurs dans le livre, Nicolas, je ne vais pas tous les citer, mais c'est des footballeurs, c'est des sportifs de haut niveau. Et c'est des artistes qui croient, afro-descendants ou africains, qui croient dans le travail qu'on effectue. Et il euh, y a eu une diabolisation qui a été effectuée pour dire que est financé par des gens qui veulent, genre, l'Iran ou la Russie. Je suis surveillé par les services français euh, depuis 2008, je crois, ou 2007. Si j'avais été financé par l'un d'entre eux, ça aurait déjà fait la une de tous les journaux. Ça n'a jamais été le cas. Et tous ceux qui me surveillent le savent pertinemment et sont en train de faire pression à, aux sportifs de haut niveau qui nous soutiennent. Donc là, moi je suis très libre sur la capacité de parler de ça. Mais maintenant je veux dire une chose, euh, ces ONG-là, ce sont mes frères. Euh, les membres de ces structures-là ce sont mes frères. J'ai certains amis même qui étaient à l'UPEC, il y en a qui ne sont pas mes amis. D'accord, J'ai pas d'appréciation par exemple pour Fadel Barraud ou d'autres, etc. Objectivement, mais euh, dans le même temps, je sais que ces personnes-là veulent que la démocratie puisse advenir sur le continent, mais quitte de la souveraineté. Est-ce qu'une démocratie sans souveraineté, c'est quelque chose qui euh, a du sens Pourquoi on passe notre temps à parler d'unité africaine, mais on n'est pas capable d'être financé par nous-mêmes, par nos propres forces, par des Africains en tant que tels Pourquoi les officines occidentales ont intérêt à financer les ONG, les ONG africaines Parce qu'elles savent que le futur du continent africain, c'est la société civile. Et donc en cooptant en finançant, des militants africains de la société civile, les autorités occidentales s'assurent que le futur des relations occidentalo-africaines seront toujours préservées et iront dans le sens de leurs intérêts. Et bien je me porte en faux par rapport à cette réalité-là et je dis qu'entre le fait d'être financé par les officines occidentales et entre le fait d'être les marionnettes des dirigeants africains, il y a une troisième voie qui est d'essayer d'être dans une logique de s'autodéterminer et de se réunir avec certains qui veulent vous pousser euh, à avancer, à vous financer. Cette tournée a été payée par les Nicolas Nelka et par d'autres personnes, celle que je suis en train d'effectuer. Et je pense que si moi, euh, petit béninois, de 36 ans, bientôt 37, je suis capable de le faire, ce n'est pas les autres qui ne seraient pas capables de le faire aussi. Il faut qu'on soit capable d'aller dans cette voie à bon sens. – Est-ce que ces mouvements-là euh, militent effectivement pour l'Afrique, ou bien on peut aussi les accuser euh, d'avoir des intérêts inavoués. – Je pense que quand ces, Occident, ces oligarchies occidentales financent euh, ces mouvements citoyens, elles savent parfaitement pourquoi elles le font, et il est temps, je pense, qu'on soit dans une logique de résistance. – Voilà, Alors, mais pas rapidement. – Et je le dis toujours avec ouais. amour, et j'ai entendu un, un, un animateur ou une animatrice de, de, de RFI euh, dire que, euh, oui, euh, ceux qui s'expriment contre ce forum-là sont des gens jaloux, c'est tellement stupide que de dire ça. Moi, j'ai pas envie d'être financé par ces officiels-là. Objectivement, on mène un combat, on est dans une démarche de résistance, et c'est dans ce sens-là que l'on va. On se retrouvera, l'histoire jugera quelles sont les méthodes entre ceux qui veulent être financés par les autocraties. Moi, tous les dirigeants euh, autocrates africains, je suis contre eux. Qu'on soit clair, d'accord. Et de la même façon que les officiers de je suis contre elle. Et on est dans une démarche de s'autodéterminer. C'est dans cette voie-là que nous avons. Crise politique au Togo, sommet des chefs d'État et le gouvernement. Il y a eu plusieurs euh, propositions, amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux législatives le 20 décembre prochain. Recomposition de la Cour constitutionnelle, limitation du mandat, du nombre de mandats présidentiels à deux, mots de scrutin à deux tours pour l'élection du président de la République. Réalisation des réformes, vaut de la diaspora notamment, c'était des préalables, des prérequis exigés par l'opposition politique au Togo. Votre avis sur cette batterie de recommandations En ce qui concerne le Togo, je le dis comme je le pense, c'est un no man's land aussi. On a encore une fois un régime qui malheureusement est et dans une logique de gabégie plus que jamais, on a parlé des autres, mais le Togo, si les autres c'est le Real Madrid, le Togo ça doit être l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'Europa League sur ce terrain justement de cette logique de corruption. Et en ce sens, moi, toutes les réformes qui sont établies, vous savez, euh, la meilleure façon de voir la manière dont un régime est conséquent ou efficace ou pas, c'est de voir la manière dont le peuple réagit. Le peuple souffre au Togo. Le peuple est en colère au Togo. Le peuple est fatigué de la gestion aujourd'hui politique et économique du Togo se poser les questions de savoir pourquoi. Je pense que la réponse se situe là en réalité. – Mais Camille pas on a vu quand même sur le terrain beaucoup de, de développement d'infrastructures au Togo. Est-ce que ce n'est pas plutôt à crédibiliser et quelque chose qu'il faut encourager ?– Déjà, il faudrait qu'on définisse ce développement. Le développement, c'est quoi C'est construire des murs, c'est construire des bâtiments, des immeubles. Et puis développement par rapport à quoi C'est quoi ce concept qu'on nous a imposé qui vient tout droit des, de Bretton Woods, des, des institutions internationales ?– Selon vous, les indices et... de développement, c'est quoi Mais, – Moi déjà, quand on dit développement, on se développe par rapport à une norme. C'est quoi la norme C'est l'Occident Quand on dit développement, c'est parce qu'on a quelqu'un à rattraper mais Moi je vais vous dire une chose, l'Afrique n'a personne à rattraper, il faut qu'on soit capable de se regarder nous-mêmes et d'être en harmonie avec notre propre paradigme, c'est un premier point. Et la seule chose qui est pour moi l'indice d'une logique de non pas de développement, mais d'harmonie avec le réel, c'est d'être capable de faire en sorte que notre population ne meure pas de faim et que notre population puisse avoir accès à l'eau que notre population puisse avoir accès à l'électricité, que notre population puisse avoir accès à au moins deux repas par jour, euh, euh, de manière générale. Si on a ça, ce sont déjà des éléments qui sont des éléments vit vitaux pour que l'on puisse avancer. Mais toujours de parler de développement, développement, développement. Fort Niassimbe, aujourd'hui, à part se remplir les poches, je ne sais pas ce qu'il fait au Togo. Moi, je le dis, Kémi Seba. Voilà. Et je le dirai, puisque je serai mardi au Togo à Lomé, et je le dirai aussi. Chroniqueur, vous l'avez déjà dit, vous l'avez été, vous l'êtes encore, toujours. et puis activiste, on vous a senti très actif en 2017, le combat se poursuit. Vous vous sentez moins actif Aujourd'hui on vous retrouve avec euh, une Il publication, un <rire> l'Afrique libre ou la mort, un titre comme celui-là, c'est pas trop osé selon vous Ce qui est osé c'est la manière dont notre peuple vit aujourd'hui justement par rapport à ces truquements des institutions internationales et de nos autocraties africaines. Ce qui est osé, c'est qu'on ait les terres les plus riches, mais qu'on ait les populations les plus pauvres. Ce qui est osé, c'est qu'on ait des, des présidents milliardaires, pendant que la majorité de nos populations vivent en dessous du, du seuil de pauvreté. Ce qui est osé, c'est qu'on ait une jeunesse qui est tellement désemparée qu'elle est prête à risquer de traverser la Méditerranée et de connaître l'esclavage en Libye. Ce qui est osé, c'est que nous soyons dans un camp de concentration à ciel ouvert aujourd'hui, alors que nous sommes sur les terres les plus riches de la planète. Ce qui est osé, c'est que nous soyons le grenier et la, la bijouterie du monde, mais que nous-mêmes, nous soyons considérés comme des déchets. C'est ça aujourd'hui ce qui est osé. Et donc quand je dis l'Afrique libre ou la mort, c'est parce que face à tout ce qui est osé, il est temps d'être capable d'oser justement vouloir sortir de ce marasme politique, économique et culturel dans lequel nous sommes installés. – Alors, Kéme cet ouvrage est préfacé par plusieurs personnalités de divers horizons, nous avons Biram Damabed, il y a Alessand et Elie Domota, Jimo Roussou notamment, pourquoi ce choix-là, est-ce que ces personnes-là se sont volontairement manifestées pour accompagner l'œuvre, pourquoi ce, ce type de personnes-là – Parce qu'elles représentent chacune un aspect de notre combat politique, ce sont chacun des proches Chacun dans, dans leur domaine, qui croit en notre combat pour diverses raisons. Euh, Biram Daabé, on a contribué à faire libérer huit prisonniers politiques euh, en Mauritanie, d'accord, par rapport à l'esclavage que connaissent les Haratines, les, les Noirs, euh, populations originelle de Mauritanie. Euh, Alexandre Douguine, c'est parce que la Russie aujourd'hui est en train de voir. Il y a deux blocs qui s'opposent. Hier, c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le bloc globaliste ou mondialiste ultralibéral euh, face aux nations dites enracinées, aux nations dites traditionnelles et aux populations qui veulent préserver leur identité. Et la Russie fait partie de ceux qui veulent un monde multipolaire. Ben, ça tombe bien. Nous, nous ne voulons pas d'un monde uniformisé où c'est l'Occident qui dit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Et je reprends le concept du développement dont on parlait tout à l'heure. Nous, nous voulons qu'il y ait différents blocs civilisationnels qui soient capables d'exister dans ce concert des nations. Et nous nous battons au quotidien pour que l'Afrique, tôt ou tard, fasse partie de ces blocs. Donc là, le BRICS est un exemple de ça et la Russie fait partie, je pense, des, des pionniers sur ce terrain. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec bon nombre de choses. D'ailleurs, les Russes, je, je l'ai dit à, à M. Dugin que quand je vois la manière dont les nôtres sont traités, autant je suis profondément d'accord avec leur politique étrangère. Ils ont une très bonne politique sur un certain nombre de points pour en discuter. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je peux être bien évidemment en distance critique vis-à-vis -vis de ces derniers. – Comme c'est pas avec la, la, la publication de ce livre, est-ce que votre combat change de paradigme – Pas du tout, c est, c est, ce livre est la synthèse de tout ce que nous faisons au quotidien. Et des mobilisations, vous avez parlé en 2018, on était très actifs, je pense qu'on est encore plus actifs aujourd'hui. Euh, et euh, c'est pour ça que, contrairement à l'année dernière, aujourd'hui on m interdit de rentrer dans plusieurs pays. L'année dernière ce n'est pas le cas, parce que nos mobilisations sont passées à un autre stade, et ce livre consigne justement notre méthodologie de 1, consigne notre réflexion idéologique, notre réflexion politique et nos actions. Parce que la plupart des ouvrages sur le Panafricanisme sont des ouvrages de stricts théoriquement parlant, ou du moins qui ne parlent que de théorie, que de vision idéologique, mais qui ne sont jamais dans la praxis. Nous, nous sommes dans une logique de dire que le plus grand des scientifiques, c'est celui qui est capable d'expérimenter, de faire, et à partir de l'action, capable d'en tirer une théorie. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de ce livre. Et nous pensons que c'est, une, entre toute humilité, une, je ne veux pas dire une boussole, mais un guide de réflexion, euh, un ouvrage de réflexion pour la nouvelle génération. Alors, comme je 10 chapitres dans ce livre, on a l'impression qu'il y a une haine viscérale que vous nourrissez envers votre... le panafricanisme. Envers le panafricanisme Alors, pas du tout, Contre quand... <rire> beaucoup plus... Vous euh, êtes emmêlé euh, les pinceaux. <rire> euh, attendez, attendez. De toute façon, on va y arriver. Donc, euh... qu'est-ce qui nourrit véritablement votre haine viscérale contre, euh, bien sûr, ce qu'on peut appeler aujourd'hui... Je vais vous aider, l'oligarchie de Tidon. Voilà, France-Afrique. Afrique, voilà. Écoutez, euh, c'est comme si vous me dites... Euh, – Pourquoi euh, vous qui vous faites sodomiser tous les matins, vous et violé, vous euh, nourrissez une haine viscérale contre votre violeur Je ne connais pas de gens qui aiment être violés. je ne connais pas. Alors on appelle ça du sadomasochisme, ça existe dans certains endroits d'Occident. Et euh, par rapport à cette réalité-là, la France Afrique viole Mama Africa depuis la période des indépendances. La période des prétendues indépendances n'a vu le jour que parce que l'oligarchie française avait trouvé un moyen de remplacer le colonialisme par un une démarche beaucoup plus sophistiquée qui donnait la sensation d'une indépendance, alors qu'en réalité le pillage de nos ressources naturelles avec l'accord le, la, le, le, le, de nos autorités et de nos élites africaines pouvait continuer à se faire. Et donc par rapport à ce système de prédation, de domination qui est un esclavagisme moderne, euh, eh bien il est évident que je nourris une haine illimitée non pas contre le panafricanisme, comme ça a été dit, mais contre la France-Afrique, c'est une évidence. Okay, mais pas ce que et les je pense élites, que c'est légitime. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le, le peuple le fera lui-même, c'est un appel à l'insurrection Non, c'est un appel à la prise de conscience et à la prise de responsabilité. Et j'en parle. L'illustration de ça, c'est quand par exemple on lance le programme Alodo, où je lance, nous lançons, notre ONG Urgence panafricaniste, une campagne de microcrédit pour les populations les plus pauvres de Cotonou. On a commencé cela, on a sélectionné un certain nombre de familles et on a aidé. Euh, des, des, des familles précarisées qui donc devront rembourser une fois que leur commerce sera lancé et ce sans intérêt parce que le but c'est pas de donner du poisson c'est d'apprendre à pêcher et nous partons du principe que plutôt que de toujours critiquer les autorités moi ça me fatigue de ah oui je suis pas d'accord avec le régime je suis pas d'accord avec ceci cela faisons ce que nous pouvons faire ce que nous faisons dans la démarche justement de la problématique de euh, revitaliser ce concept de souveraineté c'est pour montrer que les élites ne veulent pas le faire nous on va le faire les dirigeants, nos présidents ne veulent pas le faire, nous on va le faire. Et bien de la même façon, la démarche de justice sociale, si nous voyons que les autorités ne, ne le font pas, faisons-le nous-mêmes, prenons-nous en charge, arrêtons toujours de nous plaindre de l'extérieur et faisons ce que nous pouvons faire à partir de l'intérieur. – Mais c'est aujourd'hui au Bénin, il y a, euh, on dirait, comme qui dirait, une actualité politique extrêmement riche et vive. Beaucoup d'opposants sont en Bastillé ou en Maïa Parti avec la justice béninoise. On aimerait avoir votre regard sur cette actualité-là – Moi, je veux être clair, je pense que, euh, comme je disais tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, battons-le sur le terrain des idées. En quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Moi, si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas aller chercher la prison pour, pour vous faire taire, pour éviter le débat. Si je perds contre vous, c'est que vous êtes plus fort que moi politiquement. C'est tout ce que j'allais dire. Et je regrette qu'on soit dans, les, dans ces démarches de persécution, de chasse aux sorcières, dès lors que quelqu'un n'est pas dans la ligne. De telle sorte qu'on se retrouve avec un système bicéphale il y a une opposition où certains sont embastillés et d'autres sont des hystériques opposants, mais en réalité, ils voudraient juste être à la place du pouvoir. Ce n'est pas pour des idées. Et on a à l'intérieur de la sphère du pouvoir des gens qui suivent le pouvoir mais qui sont en réalité euh, simplement amoureux de la paix et, et, et du confort euh, matériel que leur confère justement le fait d'être proche du pouvoir et qui qu deviennent par conséquent des champions de la Talacou. Je pense qu'entre ces deux voies, il y a une voie médiane, une voie du centre, entre guillemets qui est, de, et est justement la voie du panafricanisme, qui est d'être dans une logique de souveraineté, de patriotisme, de ne pas attaquer les uns pour les attaquer gratuitement, mais de se, de se prononcer sur les principes. Moi, mon seul objectif au Bénin et ailleurs dans nos pays africains, c'est de parler de principes et de faire en sorte que notre population se prenne en charge sans toujours être en train de dire « je ne suis pas d'accord avec un tel, un tel, un tel ». Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des principes, des idées. – Voilà, vous êtes Kémy Seba, président de l'ONG au pan jean Afrikanisme, Oui, mais c'est terminé, donc oui. c'est un appel au sacrifice suprême que Kémy Seba lance donc aux Africains. Pour le décollage de l'Afrique, le développement c'est une course de marathon, l'Afrique n'a donc à se comparer à personne, son développement, elle le tient dans ses propres mains. – Merci à vous. – Nous voilà, Kodyoui merci. Une batterie hein, de thèmes abordés au cours de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités sur le continent. D'ici là, portez-vous bien. une bonne émission.